Gang, c'est Winman. On est sur le site de la SQDC. Donc, euh, je vais faire une petite recherche aujourd'hui. On va aller dans la barre de recherche ici. Je vais aller chercher le Gelato Mint. Gelato Mint de Tribal, mon produit préféré. Donc, je vais appuyer sur Enter. Parfait, le Gelato Mint est ici. Donc, on peut voir qu'il n'y en a pas en ligne, mais en succursale, il y en a. Donc, on va cliquer dessus, je suis vraiment intéressé, je pense que je vais aller en chercher, là. je vais prendre ma voiture et puis je vais aller en chercher. Donc, ma succursale, j'avais choisi là, Laval Sainte-Dorothée, donc il n'y en a pas dans ma succursale, mais il y en a ailleurs. Donc, on va aller voir c'est où. Euh, donc, ici, il n'y en a pas, là. on va faire voir plus de succursales. Donc, c'est vraiment écrit là, 0, 0, 0, non disponible. Il devrait vraiment mettre là, le produit, euh, la succursale tout de suite au début. Donc encore une fois, là, je, je fais des recherches, j'appuie vraiment, là, je veux vraiment savoir où est-ce qu'il y en a disponible. J'arrête pas, c'est vraiment zéro, zéro. C'est plate qu'ils mettent ça toujours à la fin. Pourquoi, pourquoi, c'est... Pourquoi il met ça au début, là? moi je cherche tout le temps. Il n'y en a pas encore, je suis un peu... Euh, je comprends pas. Y en a tu You, <rire> j'ai hâte d'en trouver. <rire> c'est long, c'est long. <rire> y en a pas. Y'en a pas. Y en a pas. Y en a pas. Pourquoi Pourquoi qu'ils crient qu'il y en a On est tanné du site de la SQDC. On est tanné du site de la SQDC. Y en a pas. Pourquoi vous dites qu'il y en a on, on va recommencer. On va recommencer. Refresh. Refresh, ok, on, on, on recommence, on recommence. Ok, gélatomène, on, on, on y va-tu par autrement? Produit, cannabis séché, on va. Faut savoir, il est où le cannabis? Ah, il apparaît, il est apparu direct. En succursale, un crochet. Ok, on va en trouver là, parce que c'est écrit qu'il y en a là. C'est écrit là, parce qu'on sait que le CDSQDC, doivent s'améliorer à un moment donné, hein faut que ça s'améliore. Bon, ma succursale sainte il n'y en a pas. On va écrire « Trouver une autre succursale ». Il nous amène juste en bas. Là. Si j'arrive ici, ou je, je déroule, ou que je clique ici, là, ça m'amène en bas. C'est la même chose. Donc ici, le château gay Pointe-Claire, 0-0, voire plus de succursales. J'espère, hein? je le sais, sais qu'il n'y en aura pas. Je le sais, parce que c'est pourri ce site d'internet là, c'est pourri ce site des SQDC. Pourquoi qu'il il y en a pas, hein? Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Pourquoi c'est écrit qu'il y en a? C'est un ordinateur ça, c'est pas supposé avoir une mise à jour. Mise à jour une minute, mise à jour il y a une minute, mise à jour il y a une minute. C'est quoi cette affaire là? C'est une joke ce, ce site là, man. C'est une vraie joke. C'est une vraie joke, man. Je laisse là-dessus, appelle sur le site de la service à la clientèle 888 551 2161. Dis-leur que leur site n'a pas d'allure. Y en a-t-il du gélatomine qui n'en a pas du gélatomine?